Si je vous dis araignée, vous pensez à ça, à ça ou encore à ça plus le temps avance et plus notre vision de ces petites bêtes a changé grâce à beaucoup de choses, notamment en apprenant à les connaître, mais aussi en voyant Spider-Man. Vous avez bien entendu, j'ai dit Spider-Man. Ma première peur des araignées remonte surtout à l'époque où j'avais vu le pote à Agrid, assez nonchalant, et aussi à l'époque où mon père s'amusait à me faire peur avec. C'est comme ça qu'on crée des antagonistes de shonen, hein. Mais d'un coup, je vois cette petite araignée toute kawaii déçue, et là je me dis, mais les araignées, c'est trop bien! Avant d'être une araignée, cette araignée n'était pas une araignée. Logique parce que c'était pas une araignée. Vous captez Non, moi pas très bien. Le wifi ça veut pas là. Elle était une simple lycéenne qu'on harcelait en mettant des mots méchants dans son cahier et arrosé comme une plante. Euh, c'est bien de l'eau, pas vrai Décidément, j'invite les japonais à s'inspirer des écoles françaises parce que là ça va pas du tout. Mais c'est pas le sujet. Car un peu à l'image d'Arifoureta, mais pas trop quand même. <rire> Une explosion géante retentit dans l'école, et tout le monde meurt, une attaque terroriste, un tremblement de terre, Yorin qui tombe de sa chaise, euh, bon celui-là je l'ai inventé, rien de tout ça Après leur mort, il s'avère que tous les élèves se sont réincarnés dans un monde fantastique, fait de magie et de créatures mystiques, euh, sauf que tous les élèves se sont réincarnés plus ou moins en des trucs décents, en humains, en petits dragons, et même en femmes Attends t'as dit un truc décent <sus> ah Euuuh Sauf que ce n'est pas le cas de notre héroïne qui s'est réincarnée en araignée, littéralement le genre de monstre random dans toute fantasy qui te donne même pas assez d'xp pour être farmé. <sus> C'est avec courage, et beaucoup de somme qu'elle va essayer de survivre au labyrinthe dans lequel elle est, monter de niveau, et essayer de tirer beaucoup de choses au clair, même si elle est dans une grotte, elle est même dans un labyrinthe de 300 étages dont elle ne sortira que vers l'épisode 13, j'aimerais presque vous dire que c'est du troll, hein, mais pas trop, elle obtiendra diverses compétences tout le long qui lui permettront d'être de plus en plus cheatée et même développer différentes personnalités qui l'aideront à rythmer les combats et l'animer, franchement moi normal, hein, j'ai mangé des pâtes, euh, je m'occupe pas de la magie, ouais moi perso ça va aussi, hein. Les gosses, tout ça, euh, c'est un passé de spécial. Euh. Bah, ça tombe bien que vous dites ça, hein, parce que moi aujourd'hui j'ai mangé des pâtes à la bolognaise et franchement. Ah, ouais, c'est pour ça que. Euh, et franchement, moi j'ai adoré le. Compétence obtenue. Schizophrénie. On suivra le côté des humains, bien dorlotés dans leur vie de rêve, beaucoup d'années plus tard, après le côté de l'araignée qui galère à survivre face à des monstres au gabarit de sardoche, la chose que je peux retenir, c'est que enfin, on a une réincarnation logique, où la personne réincarnée réfléchit, avance, et comprend rapidement sa situation, je ne vais pas citer tous les Esekai très originaux, où t'attends bien 20 minutes de comprendre ta réincarnation et comment tu vas te build, non, c'est pas mon genre, en fait, comme dans tout isekai, le schéma classique, on te pose une situation simple que t'as envie de voir, donc le mec trahi se venger, le prota random sortir du jeu, et la meuf araignée confronter ses anciens camarades de classe, et ensuite on te propose un chemin intéressant vers cette destination, et c'est là que la plupart des isekai pourront montrer à quel point ils sont bien et différents des autres, beaucoup échouent, d'autres réussissent, et certains sont des masterclass <rire> Mmh, du cum? Des masterclass, j'ai dit! Sur le premier épisode, la surface de l'œuvre semble assez random de toutes les sécailles qui se respectent, sauf toi bien sûr, alors qu'en fait, vous continuez de regarder et vous rendez compte que les choses ne tournent pas rond. Ah bah si, en fait! Mais là, vous allez me dire, mais comment un truc aussi simple peut-être aussi bien? Genre, qui s'attendait à ce qu'une meuf canard en araignée soit une masterclass aussi bien cachée que les murs illusoires dans Elden Rings? Oh, et si je vous disais que c'était l'araignée et ses quatre autres personnalités qui soulèvent la série Non t'inquiète, je rigole, je rigole. inquiète toi un peu quand même… Cet animé prouve quand même que quatre personnifications d'un même personnage principal, peuvent avoir une relation plus dynamique que la plupart des personnages de Tisekai, et ça c'est fou <coughs> Genre imaginez si moi tout seul j'arrivais à rythmer la vidéo comme ça, mais c'est pas déjà ce que tu fais, je vois pas de quoi tu parles, t'es bien là avec moi le fait de mettre en contraste le présent et le passé, c'est tout simplement parfait, ça donne des occasions de créer un suspense immense de par de simples exécutions de phrases ou d'apparence, pour ensuite donner des réponses dans l'une des temporalités, donc tu te demandes comment les actions du passé vont influencer le présent que tu vas voir, et comment les actions du présent vont faire lien ou sens aux actions faites dans le passé que nous verrons après, vous avez compris, vous suivez Parce que moi non hein, et quand tu suis tout ça, tu te dis bof, c'est quand même tous des personnages secondaires avec un petit mignon DRAGON, -mignon -mignon -mignon euh, pardon. Tu rivaliseras jamais avec le dragon Scooby, faut te faire une raison. hein. Mais en fait, ça restera toujours intéressant de voir le développement de chaque personnage après leur réincarnation. Leurs bases sociales, sentimentales, psychologiques ne font que évoluer et se muent en quelque chose de nouveau, moralement différent de ceux qu'ils étaient avant. Et donc ça crée un intérêt chez le spectateur, celui tout d'abord d'une évolution et d'un changement dans le relationnel de tous ces personnages qui avaient l'air de base si bien construit de tout cliché. NON, on s'est réincarné dans Roblox, les échanges qu'ils ont entre eux ont fait partie, et sont mine de rien vachement intéressants, et permettent de préluder pas mal de choses, mais aussi un côté de suspense, déjà qu'on ne sait pas grand chose de tout ce qui nous entoure, alors si on émet l'hypothèse que c'est les compétences, les monstres, ou ce monde fantastique qui change tellement les gens, bah on va finir par être perdu sous une pile d'informations immense, à prendre en compte sur les actions que nous regardons au temps présent, et ça j'adore, de Dior, voilà c'était tout pour moi, et cette hypothèse vient en soulever une autre, qui est entre deux, c'est que ce monde n'a aucun impact sur la personne et l'identité des personnages, mais fait quand même ressortir le fond de chaque personnalité et grandeur nature. Et ça se confirme encore plus quand on sait que Shunai a été réincarné en brave et preux chevalier, lui qui transpirait l'esprit Shonen, que la prof a été réincarnée en elfe pour avoir une longueur d'avance sur ses élèves, que l'autre a été réincarné en fils de pute car il jouait magie sur Elden Rings. Et c'est bien après dans l'histoire que tout ça va se concrétiser sans bien sûr donner de réponse propre. Donc quand même on garde un minimum de suspense. Et en fait, c'est tout ce mélange d'informations à assimiler et à prendre en compte sur le monde, les différentes espèces et factions, les rois démons, les admins, les compétences et leurs manières, qui rend le visionnage de cet animé aussi intéressant, t'as vraiment l'impression de te retrouver dans un jeu irréel, où on te donne aucune indication, et où les choses battent leur rythme avec ou sans toi, si tu n'essaies pas de faire preuve d'un tant soit peu de jujote, bah tu ne comprendras rien à ce qui arrive et va arriver, la fameuse sélection naturelle, hein. maintenant on va passer sur un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'animation, bon déjà j'anticipe, hein, mais tous les gens qui crachent sur l'animé à cause de son animation, bah je vous comprends, hein, c'est normal, mais je vous le dis, si vous vous arrêtez à ça, franchement, vous ratez quelque chose, vous ratez réellement quelque chose, certes l'animation est dégueulasse, mais comme à l'image de One Punch Man à ses débuts, la beauté graphique n'a rien à voir avec l'expérience que vous pouvez avoir avec une œuvre. moi personnellement, ça m'a pas tant dérangé que ça, au début je le remarquais, mais je trouvais que ça collait plutôt bien avec l'ambiance jeu vidéo de l'animé, donc bon… Et après, après, j'ai plus vraiment trop fait attention, alors oui, c'est dommage que l'animé n'a pas reçu une adaptation digne de sa grandeur, et je ne parle pas de l'opening, mais pour tout vous dire, j'étais focus sur autre chose, j'étais à vrai dire plongé dans cet univers fantastique, à la recherche incessante de réponses à mon questionnement infini, l'intrigue m'a tellement intrigué pour le coup que j'étais à fond, je voulais voir à quel point l'araignée allait évoluer, Y a t il une limite, quand est-ce qu'elle va sortir de là, quand est-ce qu'elle va rencontrer des humains, quand est-ce qu'on aura des réponses sur les admins, je vais pas mentir, j'avais grave envie de voir à quoi ressemble, les différentes formes d'évolution, etc. Euh, vous m'envoyez désolé, cher fan d'animation japonaise, mais je suis un friand d'RPG, les builds, les classes, le stuff, les compétences, j'adore ça. D'ailleurs, retrouvez-moi sur Twitch pour un peu plus d'Elden Rings, Casse ma petite pub comme ça, là, ça fait plaisir. Alors, mon intérêt plus ma curiosité de tout ça n'a rendu que mon visionnage des plus agréables à regarder et contempler. Et je pense que l'animation n'a rien enlevé à tout ce kiff. J'ai juste besoin d'une intrigue intrigante, d'une histoire avec un fond, tant pis si on ne le révèle que très peu, la chose qu'il faut c'est nous montrer que c'est très large, et I'm a spider and so what réussit parfaitement dans l'exécution de ses différents thèmes divertissants à chaque épisode, franchement, à part les moments dans le labyrinthe, qui a encore été rythmé par les moments du présent des humains, était peut-être un peu long, hein, voilà. mais honnêtement, c'était qu'il faut regarder, car chaque épisode, t'étais sûr et certain qu'il allait se passer quelque chose, peu importe quoi d'ailleurs, hein, une révélation, introduction de nouveaux personnages, nouvelle évolution, etc, etc. D'ailleurs je viens de remarquer, mais euh, elle a pas de nom, le personnage avec lequel on a passé le plus de temps dans la série, n'a pas de nom, c'est pour ça que la plupart de la communauté l'appelle Kumoko, hein, donc c'est ce qu'on va faire aussi, n'inquiétez pas. Et enfin, j'adore quand la différence de puissance est de sorte à nous montrer des choses d'envergure, comme elles le sont réellement, donc des choses de malade, dans un monde où tout le monde serait puissant, la puissance ne serait plus aussi satisfaisante à regarder et admirer, et honnêtement, si avec tous les aspects que j'ai pu aborder dans la vidéo, vous pensez toujours auquel est l'animé à cause de son animation, bah sachez que je vous déteste, autant que les gens qui font des frérecs en convention Go Face! Oh, alors avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre volume 6 du light novel ou tome 10 du manga, ou encore plus précisément chapitre 52. Mais je vous conseille personnellement de ne pas reprendre en manga. Pourquoi vous allez me dire Bah c'est là qu'il va falloir rester attentif les refs, parce que c'est vraiment un beau merdier. Le manga n'adapte pas correctement le light novel, et l'anime lui adapte le light novel et non le manga, et c'est pas de l'ordre de petits trucs sautés ou quoi, hein, non, non, non, vraiment, le manga ne ressemble en rien à l'anime ou au light novel, pour une raison très simple, c'est que le manga ne suit que le point de vue de Kumoko, alors que l'anime et le light novel, donnent des moments où on suit les aventures des humains, ce qui est littéralement une composante majeure de mon appréciation envers cette série, alors vous pouvez évidemment reprendre manga, hein, aucun souci, mais vous aurez que le point de vue de l'araignée et rien de plus Alors je vous préviens, globalement, l'anime adapte tout le light novel correctement, et de la meilleure des façons possibles, pourquoi je dis ça Car l'auteur lui-même était dans le projet animé, donc voilà, néanmoins, certaines choses ont été raccourcies, et dans le cas de force majeur complètement sauté, mais je vous rassure, il y a plus de trucs raccourcis que de trucs sautés, à vrai dire, attention spoil si vous allez lire le nouvelle, les seules choses qui ont été sautées, épisode 17, c'est le sauvetage des parents de Katia, son combat intérieur pour les sentiments envers Schlein, et le lavage de cerveau pour lequel elle a lutté, donc oui, ça fait beaucoup, mais pas que, la discussion avec l'admin D était censée révéler plus de choses, par exemple il a clairement dit qu'elle pouvait devenir un dieu, et que l'immortalité était vraiment une chose très, très rare, de plus l'attaquement qu'elle faisait subir à Mother, ne faisait pas partie du système, plein de petits trucs, dont on aurait pu se passer en vrai, mais ça creuse encore plus le scénario, donc à vous de voir si vous voulez reprendre au début pour avoir tout ou pas, sachant qu'en plus, certains événements ont été réorganisés pour donner plus de sens à l'adaptation animée, par exemple, le bébé Sophia n'était pas censé apparaître si tôt, mais pour que le présent des humains fasse un peu plus de sens au passé de l'araignée, il fallait faire ce changement, et tout a été opéré selon les désirs de l'auteur, donc pas trop de soucis à ce niveau là, donc niveau de la reprise, avec toutes ces informations, vous avez normalement de quoi vous faire un avis, et une idée de ce que vous voulez faire, et pour les gens qui veulent simplement une suite à la saison 1, comme dit avant, l'animé s'arrête vers la fin du volume 4 du light novel, et il y en a actuellement un total de 16 au Japon, ou 17 selon mes souvenirs, donc dans tous les cas, bien assez pour faire une saison 2, et même une saison 3, soyons fous Niveau des ventes, les seuls chiffres qu'on a, c'est sur le visionnage seulement sur le site de streaming chinois bibili, bibili bibili bibili bibili bibili je crois, qui s'élève à plusieurs millions, hein, ce qui est énorme, rien que pour celui là, sans compter la popularité énorme de l'animé chez les anglophones, qui reflète sûrement bien les revenus du streaming, ce qui compense ces faibles ventes blu ray, donc en gros l'animé populaire, bien reçu par les critiques, a bien marché financièrement, plus ou moins, alors oui avec tout ça, on peut se dire qu'une saison 2 serait vraiment plus que viable, personnellement je verrais bien l'intérêt d'en faire une, hein. mais si je devais penser ainsi, j'irais dire aussi que je pense que ce n'est pas aussi simple que ça, et que l'animé n'a été fait seulement dans le but de faire la promotion du light novel, il est clair que le budget mis dedans est relativement faible, et que le point de départ donne vraiment envie de leur la suite directement, mais si vous voulez vraiment mon avis, et là seulement mon avis, c'est que l'anime, comme pour Black Butler, n'a été fait au début que pour maximiser les ventes du matériel source, mais il s'est quand même avéré que l'anime a marché, et qu'au final, l'intérêt de faire une suite devient de plus en plus grand qu'il n'avait espéré, comme quoi une bonne intrigue et une histoire reste supérieure à une bonne animation, donc c'est la raison pour laquelle je vous dirais de rester optimiste, et d'attendre la fin des projets du studio, je suis presque persuadé que ça peut arriver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 You think I feel so many find a So I can Comment vit... ça